Passif et pas importe Le skier est passif et pas importe Le skier est passif et par importe Vous avez vu le petit chat Il y a eu C'est pour ça de On le met en garde cest c'est-à-dire on à l'état. Il m'a fait complètement critiquer. Il est en train à mais il est en train de l'enlever. Il est la train de l'enlever. Il a en train de Il est en train de l'enlever. Il est en train médical répressif et par c'est par rapport monde médical répressif par le par le c'est le le et après on All De ce qui est répressif, c'est par rapport. De ce qui est répressif, c'est par rapport. De est c'est par rapport. De est c'est par rapport. les gens pas Et par rapport Je dirais et par rapport et par formes. Je et par, Je et par Il y avait au moins deux problèmes Il n'y aurait Il y pas des exemple. gens par pour quand on donner des des La belle excuse qui a pour qu'il y ait s'il n'y avait réputé, pas eu de... Je si entre eux, eux ils s'engueulaient de s'il n'y aurait pas eu de... de pour les séparer pas La belle de... excuse... Heureusement le c'est on n'a pas de l'accès Ce qui est répressif, c'est pas et Tout ce qui est répressif, c'est pas rapport. Et tout ce qui est c'est e. pas Yeah. Uh -huh. uh -huh. Il est répressif et pas encore... Il y a pas si c'est pas importe pas c'est pas c'est c'est c'est c'est